Bonjour à toi cher spectateur qui revient peut-être de l'infini et de l'au-delà et on va parler d'un film qui était assez étrange sur le papier, qui pouvait donner lieu à un moment de cinéma surprenant. On va parler de Buzz L'éclair réalisé par Angus MacLean qui nous raconte l'histoire, alors je vais la faire comme dans le film parce que je trouve euh, la petite phrase d'introduction extrêmement touchante. En 1995, un petit garçon nommé Andy reçoit pour son anniversaire un jouet se nommant Buzz l'éclair. Ce jouet est issu de son film préféré, le voici. C'est ça. J'ai juste envie de résumer le film comme ça. J'espère que ça vous conviendra, sinon vous allez sur Halluciné, il y a un résumé plus complet. J'aime beaucoup ce résumé, qui est oui. très enfantin. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter notre expert Disney Pixar <rire> Comment vas-tu Renan Ça va très bien toi Bon écoute, euh, je t'avoue que... L'annonce de ce projet m'a déconcerté parce que je trouvais ça bizarre de faire un film sur un jouet dans un film avec pour seule ambition de simplement mettre en scène un truc qui était vraiment en toile de fond finalement de Toy Story. Je voyais pas le concept, je voyais pas l'idée et j'avais du mal à trouver le film intéressant sur le papier. Surtout que ça a déjà été fait dans une série animée avant. Voilà. Donc du coup j'étais un peu sceptique, j'avoue que la première bande-annonce était sympa mais je cherchais pas à survendre le film pour ce qu'il était, je cherchais mmh. simplement à le poser comme un petit film de SF avec Buzz Léclair au centre, ce qui pouvait être une bonne approche pour le coup, ça ouais. évitait justement de trop se hyper potentiellement sur un projet qui allait être tout juste intéressant et pas forcément révolutionnaire dans son genre, donc pour le coup ils ont eu au moins la modestie de se dire « on va pas en faire des caisses, on va vendre le film pour ce qu'il est », c'est-à-dire un petit divertissement, et j'avoue que la présence d'Angus McLean à la mise en scène qui est donc le co-réalisateur du monde de Dory ainsi que le réalisateur de deux films autour de l'univers de Toy Story. Un film sur les fameuses petites histoires horrifiques autour de Toy Story et un court-métrage se nommant Mini Buzz dont j'ignorais totalement l'existence et qui je crois a été projeté devant un Disney mais seulement dans quelques petits cinémas aux états unis Donc ouais. Du coup le film est introuvable à l'heure actuelle. Mais donc voilà, on était quand même sur un mec qui potentiellement aimait l'univers de Toy Story, avait envie de le respecter. Ce petit résumé que j'ai cité, qui est en fait la phrase d'introduction du long métrage, moi m'a conforté. Et c'est là, là que je me tourne vers toi, Renan, et que je te demande ce que tu as pensé de L'Éclair. Alors, euh, je trouve que c'est un film qui est... Euh... Je dirais pas qu'il est mauvais, parce que c'est pas le cas. Euh, mais donc, on part d'une intro qui est très prometteuse. C'est une intro à la lao, euh, c'est presque la même chose d'ailleurs. C'est presque la même chose, oui. Je trouve ça même très intelligent d'avoir réussi à le faire dans un contexte de science-fiction comme ça. Euh, euh, mais euh, le film, après, se perd dans quelque chose qui, est, qui traîne en longueur en plus. Il y a des moments où je me suis dit, ça fait quand et qui en plus est finalement très basique. Je m'attendais pour un truc comme Buzz l'éclair, pour ce personnage qui est censé avoir une envergure telle qu'il a vendu des millions de jouets à travers le... le, le, le monde, je suppose hein, dans le Toy Story, euh, que finalement il ne fasse que ça. Alors je me dis peut-être qu'ils auraient peut-être pas dû mettre film préféré, mais peut-être sa franchise préférée, puisque c'est quand même ouvert sur la fin. Donc je me dis peut-être qu'il y aurait une suite et que du coup ça prendrait le sens et que le personnage deviendrait culte. À, à la, mais là, moi je, je vois, si j'avais vu en 95 ce film là, je pense qu'aujourd'hui c'est un film qu'on aurait complètement oublié. Enfin, personnellement, j'ai du mal à voir comment ce film a pu, dans la diégèse de Toy Story, générer cette hype générale autour du personnage. C'est un, euh, un peu dommage d'ailleurs, parce que du coup, en plus ils sont, ils sont sur une seule planète. Moi je m'attendais au début à ce que ça soit un vrai space opéra avec, avec euh, ben un peu à la Star Wars, mais sauf qu'au lieu d'avoir un groupe de héros, tu aurais juste Buzz qui est le gros héros, presque cliché, tu vois, mais qui loupe qui lutte contre l'Empire de Zerg, etc. Et finalement, bah, c'est pas du tout ça. et je me dis, bon, c'est pas mauvais dans ce qu'il propose, mais je pense que par rapport au pitch de base, ça tombe à côté, en fait. C'est-à-dire que tout seul, tout seul, si tu le sortais de l'univers de Toy Story et que tu le faisais, ça marchait. Mais dans ce contexte de c'est un film de 95 qui a été vu par Andy, que c'est son film préféré, du coup il a un jouet. Mais on a vu dans les films aussi que le Jouet c'était un succès monstrueux. Euh... Je comprends pas du coup. Ouais. Non, bah en fait je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que en fait le gros souci qu'a le film c'est ce véritable paradoxe du côté très nostalgique. Mmh. On sent que le film il peut réussir à toucher les jeunes enfants d'aujourd'hui, mais il va pas avoir le même impact qu'il aurait dû avoir sur ceux qu'il vise vraiment. C'est-à-dire, mmh. l'objectif, clairement, c'est de viser les enfants qui, en 95 ou dans les années qui ont suivi, ont grandi avec Toy Story, ont grandi avec le personnage de Buzz Léclair et de Woody, et de découvrir un petit peu comment ce personnage s'est façonné, etc. Et en un sens, le film respecte ce postulat-là, mais n'arrive pas, comme tu dis, à être à la hauteur du mythe. C ça. Mais ça, de toute façon, c'était infaisable. Pour moi je t'avoue qu'à aucun moment je ne me suis imaginé que le film allait réussir à être à la hauteur de ce personnage qui a été érigé comme visiblement un personnage tellement culte que les gamins s'arrachent des jouets et que c'est capable d'avoir un rayon complet ouais. dans un magasin de vente de jouets. Je dirais que c'était faisable dans le sens où c'est quand même Pixar qui nous a fait des films ouais. de, de dingue. Oui mais c'est aussi le Pixar qui aujourd'hui galère parfois un petit peu à poser des postulats de films qui se tiennent et qui ouais. parfois va livrer des films beaucoup plus anecdotiques. Et en un sens, je pense pas qu'Angus ce soit un réalisateur qui ait eu envie de livrer un Pixar comme d'habitude. Il a eu envie de livrer un Pixar beaucoup plus simple, beaucoup plus mmh. beaucoup plus Madeleine de Proust, en fait, je pense. Et ça ne veut pas dire pour autant que je trouve le film bon. Je trouve le film très long, je trouve le film très hasardeux, euh, je trouve que le film ne respecte même pas vraiment son propre univers. C'est-à-dire, on en parlera un petit peu dans une légère partie spoil, mais je n'aime pas... Le travail autour de Zurg, je trouve que ça n'a pas de cohérence. C'est intéressant au sein de l'univers du film, mais avec le recul, en sachant ce que je sais de Zurg en étant fan de Toy Story 1 et 2, et de cette fameuse phrase piquée à un autre grand moment de cinéma je m'attendais à ce qu'elle ait une cohérence et que du coup ça ait une vraie puissance dramatique ça n'amène pas ça, Ça c'est un autre débat mais donc voilà, on est sur un est petit problème d'équilibre je pense c'est d'autant plus vrai que Zurg est aussi un jouet et que donc s'il dit ça, c'est qu'il doit le dire dans le film et normalement il le dit, et Il le dit pas ouais. enfin, je, globalement j'ai rarement vu des jouets vendus dérivés d'un film qui ne disent pas des phrases du film c'est ça c'est donc euh, si zerg dit ça dans les toy story c'est qu'il le dit dans le film exactement et, il le dit pas. et là il le dit pas donc c'est vrai donc, que c'est un fait, peu problématique il... ouais il y a, y a... Ouais, ce, ce pitch de base en fait sans, sans le pitch de base ça aurait marché complètement euh, je te propose qu'on passe à l'écriture donc à la base il y a une histoire écrite par Matthew aldrich par jason edley et angus mclean et le film est écrit par angus mclean et jason edley je que basé sur les personnages de John Lasseter, ça je ne vous invente rien. Euh, concrètement, l'écriture, euh, le problème c'est que ce, ça se veut vraiment être un film de SF. Mm. C'est bon de le préciser, ça n'est pas un film à la gloire de Buzz l'éclair, ça n'est pas un film qui veut ériger Buzz l'éclair comme étant un héros extraordinaire, c'est avant tout un film de SF, pas loin par instant d'être très bis, voire très rétro dans sa manière d'aborder le genre, mais... C'est un peu perturbant, en fait. Ouais. Parce que du coup, euh, moi, je t'avoue que je m'attendais peut-être à un film avec un peu plus de profondeur, un peu plus d'ambiguïté, un peu plus de, de, de justesse d'esprit. Et finalement, j'ai pas eu vraiment ça. Et ça m'a un peu perturbé. Mmh. Ben, C'est un, un film qui vient piquer un petit peu dans les, dans les films de SF. Pas, euh, pas les space opéra type euh, Star Wars, Star Trek, etc. Mais plus des trucs comme... Euh, des trucs. Des faux huis clos comme, comme euh, Pitch Black, Starship Troopers, ces choses-là. Où justement les gens sont sur une planète, ils sont coincés dessus, il y a une menace qui pèse sur eux et il faut absolument qu'ils arrivent à, à repartir. Enfin c'est presque ça. parce Oui c'est ouais, ça. Euh, et tout ça, euh, mis au service d'un propos sur la culpabilité, puisque tout part d'une erreur du personnage principal. Euh, et pendant tout le film, il même que ce soit le, le, le, le, pendant tout le film, il essaie de réparer cette erreur-là. C'est même d'ailleurs parce qu'il répare cette erreur-là qu'il y a cette histoire de, de, de méchant. Oui. Et en fait, euh, c'est... Pour le coup, je trouve que la, les thématiques se voient bien sont, bien, sont assez bien amenées, mais au service d'un récit qui finalement est assez plan-plan et qui, qui qui décolle pas. C'est-à-dire que... bah Oui, le film s'appelle Buzz l'éclair et finalement, bah oui même s'il est au centre, en fait... Tu, tu tu vois pas Tu vois pas ce qui fait lui à ce point là un héros parce qu'il se plante assez souvent en fait dans le film et donc tu vois pas comment il a pu être érigé comme ça, comme, un, comme une icône. En et, fait. et pour autant, on pourrait se dire que c'est inhérent à beaucoup de héros qui sont très charismatiques d'avoir aussi oui, des oui. faiblesses. Mais c'est vrai que là, pour le coup, moi, moi ce qui m'a le plus gêné, alors tu l'as évoqué, le film est vraiment drivé par deux grosses thématiques. La culpabilité et aussi le fait de faire confiance à l'autre, mmh. chose que Buzz Léclair n'arrive pas à cerner et donc du coup va un peu lui servir de leitmotiv au fur et à mesure que le récit avance. Ce sont des thématiques que je trouve plutôt intéressantes, même si la deuxième, clairement, euh, je commence à un peu en avoir marre que tous les films d'animation, et cette idée de « il faut être copain pour réussir une mission », c'est bien, mais il y a un moment, il va falloir la faire évoluer cette thématique et lui donner de la valeur et de la puissance. Alors que par contre, cette thématique de la culpabilité, pour le coup, elle est bien amenée et c'est rare de voir un héros ressentir cette culpabilité et avoir le besoin de justement accomplir une mission. Pour... Surtout dans un film d'animation. Surtout dans un film d'animation, parce que dans les films pour adultes, vie. voilà. Mais en sachant aussi que mine de rien, il faut se dire que les trois scénaristes visent aussi peut-être un public beaucoup plus adulte par le fait de convoquer ce Andy de 95 qui a grandi avec ce film-là. Mm. C'est intéressant du coup de voir cette thématique ressortir. Mais après, comme tu l'as très bien évoqué, le souci c'est que le film s'embourbe dans une espèce de mélasse de SF pas toujours équilibrée, pas toujours très juste, pas toujours très fine, que ce soit dans les développements des personnages, dans la structure de, de Stu, qui reste intéressant, mais qui n'est jamais à la hauteur de ce qu'on devrait en attendre. Et du coup, ben trouve le film long. Ouais. Ce film dure 1h50, générique compris. Donc disons que vraiment, le film pur et dur, c'est 1h35. Et au bout d'une heure et quart, on a quasiment fait le tour en fait des personnages. Et à ça. partir de là, on ne peut pas les développer plus que ça. On ne peut pas leur amener plus d'ampleur. Et, et le gros problème qu'a ce film, par rapport à d'autres personnages euh, secondaires de films Pixar, c'est que les trois quarts des personnages secondaires... Aucune profondeur dramatique je trouve. Aucune profondeur dramatique et euh, en fait on les retient pas pour... On, on les retient plus. Il y en a par exemple un qu'on retient pour ses gags mais c'est tout en fait. Mm. Euh... Allez je dirais que le seul personnage qu'on retient vraiment parce qu'il est mignon c'est le chat euh, robot là. Mais oui, ça hein. Mais lui on l'a retenu dès la bande-annonce en fait. C'est oui, voilà. clairement... Euh... C'est le jouet qui va se vendre, mmh. quoi, entre guillemets. Ah bah oui, c'est complètement de, ça. Oui, oui, c'est il est déjà en rupture de stock d'ailleurs, j'avais regardé. <rire> Est-ce que ça étonne quelqu'un Non, pas tant. Mais, euh, non, non, c'est... Euh... Bah, après, au final, c'est pas plus mal, puisqu'on est censé avoir Buzz l'éclair au milieu, qui est le, le pilier du film. Mais, euh, ouais, je, je, suis, je, suis toujours, je suis un peu gêné, parce que je vois pas comment ce film... En fait c'est toujours ce pitch de base, 95, le film en plus ne fait pas du tout film de 95, on est vraiment un, devant un film de 2022 C'est le handicap comme je te disais de cette fameuse phrase qui à la voilà. fois donne beaucoup de sens à l'œuvre et en même temps lui fait perdre de sa propre crédibilité en se disant Moi j'aurais fait un en film fait, de 95 en fait, pour comme que ça, que ça ça marche, pas. Pour que ça marche j'aurais ajouté une intro où Andy est adulte et il emmène voir son, son gamin ah, voir un remake Ah ça aurait pas été négatif Et ]ologie. là j'aurais compris, là j'aurais dit ok, là ça marche mais me dire que ça, c'est un film de 95 qui a... Non, je ne comprends pas. Ouais. Je propose qu'on spoil du coup très légèrement, parce qu'on n'a pas trop l'habitude généralement dans les films d'animation de spoiler, mais là on va le faire un tout petit peu pour évoquer toute la thématique en fait abordée au travers de, du retournement de situation qui nous gêne un peu avec Zurg. Le timecode est toujours en bas sur la gauche. Euh, donc du coup, Zurg n'est pas le père de, de Buzz. C'est lui du futur. C'est ça. Alors ça, c'est très nanardesque, par contre, comme, comme manière de, de, de gérer un personnage. C'est très nanardesque et c'est super mal amené. J'ai absolument pas compris comment il est arrivé dans cette situation-là. C'est le gros problème du voyage dans le temps. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche, t... ben, marche pas toujours parce que c'est pas le central du film. En fait. oh, Quand c'est central dans le film, souvent, c'est bien. Ça fonctionne. Ben après, en soi, ça pourrait être le centre du film en un sens parce qu'on a une vraie thématique autour du temps qui passe et du fait de louper plein de choses qui est intéressante. Mais c'est cette partie-là traitée de manière, on va dire, à peu près scientifique, avec la distorsion du temps et avec le fait que le <coughs> ben temps ne oui, passe pas de la même manière. Du coup, ce n'est euh... pas logique avec le, le, le fait que le vieux Buzz soit là, puisque <coughs> dans, on nous explique toujours que c'est parce qu'il va vite qu'il voyage dans le temps dans le futur. Mm -hmm. en, en gros, le temps passe moins vite pour lui que pour les autres. Mais du coup, le vieux Buzz, s'il est là, c'est qu'il a voyage dans le passé où il, y a, enfin, il y a un truc qui est. C'est hyper mal amené. Ce twist est vraiment. Et puis en plus ça tombe à plat parce que. Bah, on a un Zurg, euh, En plus il arrive trop tôt, je trouve. Bon, ça, ça m'a pas forcément Il arrive, trop arrive presque trop tôt, c'est à dire que Zurg, Pareil, c'est un méchant. Et moi je suis pourtant pas fan de Toy Story. C'est vraiment. les... les J'ai mis du temps à aimer Pixar parce que c'était très Toy Story au début. Et euh, malgré ça, on sait que Zurg, c'est l'empereur Zurg, c'est le grand méchant, le... pareil, c'est iconisé dans, le, dans, les, dans les Toy Story. Et là, pareil, là, est au début, on, nous, là, en on nous le montre comme une grosse menace. Et puis d'un coup, pouf, en fait, c'est bon. Papa vrai. Moi, presque. Je suis toi, mais du futur. <rire> mais c'est ça, et en fait, t'es là, tu fais... Es... Et, et ça, tombe, en fait, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu ouais, complètement. Et t'arrives dans le film, tu fais... Ah c'est ça heures en fait Après peut-être qu'on a notre regard de, de personnes qui même si, comme toi, on n'a pas forcément plus que ça après cette Toy Story, on grandit avec et donc du coup cette phrase comme très fausse. Et bah du coup j'aimerais bien avoir perso l'avis de personnes qui n'ont jamais vu les Toy Story ou qui sont pas hyper fans non plus et qui pensent quoi justement de ce retournement de situation. Mais alors... Euh, c est, c est, ça, en fait le souci c'est que ça rajoute une thématique qui... Ne va pas vraiment dans le sens de la culpabilité, justement évoquée mmh. par le personnage. C'est fait pour faire ressortir ce sentiment un petit peu de bonté qu'il y a en Buzz, mais c'est un peu paradoxal mmh. du coup de le voir lui, parce que c'est lui, partir aussi mal et tenter un revirement de situation en étant mmh. bien dans, ce, dans cette timeline. la raison pour laquelle il part mal. C'est bon, je veux absolument accomplir ma mission, accomplir ma mission, accomplir ma mission, mais à un moment on lâche l'affaire. Ouais, non, non, et puis c est, c est, je veux dire, tu, restes quand, pas, tu restes quand même quelqu'un qui est censé profondément être bon tu finis pas comme ça juste pour finir une mission ça ouais, a pas de sens si encore tu avais un intérêt personnel mm. je pourrais comprendre mais là c'est juste finir la mission t'es pas, pas, pas un robot enfin tu vois c'est euh... ah, oui, ah peut-être pas twist mais non, fait, non. Je, je trouve vraiment euh, la, la... Ouais, je trouve que ce twist est bancal, en fait. Et en sachant qu'en plus, le film va jusqu'à aller très loin et ça a joué quasiment Star Wars à la fin en rebalançant le personnage de Thor qui est en fait vivant. C'est ça. Et qui, est, et qui va revenir. Alors là, à ce moment-là, moi, je me dis... Euh, ouais, enfin... quoi C'est bizarre. Mais c'est le problème, je pense, de ce scénar qui n'est pas très très bien écrit, qui a été peut-être fait à la va-vide, juste dans un sentiment de... à la fois de nostalgie et d'envie de faire revivre le personnage et de lui donner une... Une autre iconicité, quelque chose de différent, mais ouais, non, non, ça, ça marche pas très bien. C'est ça. En termes de mise en scène, donc Angus MacLean est le seul réalisateur. C'est plus en plus impressionnant de voir les Pixar réalisés par une seule personne. Parce qu'il y a eu toute une période où la quasi-totalité des Pixar étaient réalisés par des duos. Et depuis quelques temps, c'est vraiment. C'est mmh. Disney, Disney aussi, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, là, du coup, ça fait beaucoup de films où il n'y a qu'un seul auteur aux commandes. Et c'est plutôt d'ailleurs chez Disney où on a parfois 4-5 réalisateurs qui se succèdent pour réaliser un film. Angus Maclean, le film n'est pas, est pas moche, visuellement. Non. Il est même loin de là, il est même plutôt beau. Il a, il a un certain cachet, il a une esthétique bon, qui fait très Pixar dans le design des personnages. Voilà. Euh, sauf dans le design de Buzz qui détonne un petit peu, je trouve, dans son genre. C'est un personnage qui physiquement n'a pas la même dégaine que les personnages ordinaires, on va dire, chez Pixar. Par contre, tous les autres personnages secondaires, ils ont vraiment des têtes de Pixar. Ouais, ouais, ouais. Ils ont vraiment des têtes à mi-chemin entre Lao et, et Toy Story, c'est assez impressionnant. Mais Buzz vraiment a, a un design assez atypique, je trouve. Mmh. Bah parce qu'ils veulent le faire ressembler aux joueurs. Hein, tout, tout à fait, tout à fait. Mais euh, moi j'ai trouvé que le film était... Je me suis fait la réflexion, quand tu vois, le, le, le, le film est assez terne dans sa colorimétrie. C'est vrai. Euh, et je me dis, en fait, c'est presque, presque un film live-action qui s'est jamais fait, du coup qui est passé en animation. Euh, Qu'aurait pu être fait en live-action, honnêtement, il n'y a absolument strictement rien dans ce film. Qui, qui ne peut se faire que par l'animation, en fait. Oui, c'est vrai que tu, tu l'évoquais juste avant qu'on tourne, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu as complètement raison sur pas mal d'aspects. C'est vrai que le film aurait pu être vraiment tourné avec de vrais acteurs et que ça n'aurait voilà, pas forcément tant que ça dérangé. C'est-à-dire que quand, quand je vois un film d'animation, je vais prendre le, le, le plus ré, un des plus récents Encanto, par exemple, c'est quelque chose, en, en, en, en live-action, ça n'aurait pas marché, faire toutes ces fleurs... Oh bah ça, ces, ça aurait été là. moche. Il y aurait, aurait plein de choses qui ne marchaient pas. Et en fait, c'est là où l'animation a, a vraiment un intérêt. Et dans Buzz, pendant tout le film, je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec un, des vrais acteurs Mais que... tu, tu prends même plus récemment Alerte Rouge, pareil, on est sur ce concept où si tu fais ça en vrai avec des vrais acteurs, oui, ça, marche, ça ne pas. marche pas. Ça marche. Alors que là, à part ça, à la rigueur, et encore. Et encore euh, à part ça, je, réfléchis à, je réfléchis à ce qu'il y a des moments, mais non, même pas. En fait, c'est vraiment. Euh... Si, peut-être l'espèce de, de truc où ça fait gonfler le... le oui, le, qui les transforme en, en, es en espèce de framboise. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être ça, mais c'est tellement secondaire que... Ouais, non, le film aurait limite pu se faire en live-action. Et limite, je me dis, ça aurait pu être rigolo, en fait, de mmh. faire un live-action Buzz Leclerc avec en disant c'est le film qui a donné lieu au jouet, avec un acteur, bon, peut-être pas Chris Evans, parce que, parce qu'il ne ressemble pas, mais... Un acteur euh, qui, qui, qui ressemble un sang, peu hein. à Kirk Douglas ou un truc comme mmh. ça, parce que c'est. Enfin, je sais pas si c'est ça qui a inspiré Buzz à la base. Je crois. Hein. Mais quand crois. on voit le, le, le coup du menton et tout, c'est typiquement ce genre d'acteur. Mmh. Euh, euh, et je me dis, ça, ça aurait presque pu marcher. Bon, il n'y aurait peut-être pas eu l'humour qu'il y a dans le film, parce que c'est de l'humour Pixar, c'est Ah, bah Pixar. oui. Et ça aurait été compliqué à ça, ça, ça aurait carrément pu marcher. Et dans la mise en scène, bah, on retrouve en fait ces couleurs qui sont pas du tout. Euh... Celle d'un film d'animation habituel, qui d'habitude ça pète de couleurs, alors que là c'est tout gris, ça se passe beaucoup la nuit d'ailleurs. C'est très terne, très monocorde, c'est vrai que moi ce qui m'a le plus marqué, bon honnêtement d'un point de vue objectif, je trouve que le film graphiquement parlant est très beau. Ah oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'au niveau problème. design des persos, etc., au niveau de la forme, le film a vraiment quelque chose qui, qui fonctionne. Encore une fois, c'est bien de le préciser, c'est bien de le rappeler. De, cela dit, il n'y a pas un moment où je me suis dit « waouh ». Et c'est ça le problème. C'est sur ça que j'allais rebondir. Je trouve que la mise en scène d'Angus MacLean ne se fait pas assez plaisir. C'est ça. Et alors ça, c'est un vrai paradoxe parce qu'avoir un film qui graphiquement parlant se tient et donne lieu à quelque chose de vraiment cool et que derrière, malheureusement, il n'y ait pas la mise en scène qui accompagne ça et qui rende ce truc badass, je me dis, c'est quand même un peu cracher dans ta propre soupe et te dire que tu ne veux pas aller plus que ça dans l'iconisation de ton personnage. Parce qu'encore une fois, il y a tout un premier acte qui vraiment iconise très bien le personnage de Buzz et le rend très classe, très charismatique, très impressionnant, et dès qu'on passe au véritable plot twist du film, et ben là, le film, du coup, ne fonctionne plus aussi bien que ce que l'on pourrait attendre, parce que la mise en scène se raplatit complètement, veut mettre Buzz l'éclair à la hauteur de tous les autres personnages secondaires pour rebondir avec la thématique de « Buzz ne peut pas accomplir cette mission seule », ce qui pourrait être une idée intéressante, mais qui, en sachant, et c'est bon de le rappeler que le film s'appelle Buzz l'éclair et pas les rangers de l'espace. Qui d'ailleurs aurait fait un très bon film, c'est un passant un film qui s'appelle les rangers de l'espace avec Buzz l'éclair au milieu. Je me dis que ça aurait été très classe, mais ça c'est un autre <rire> débat. Mais voilà, on est encore une fois dans ce problème de ce film s'appelle Buzz l'éclair. Et au bout d'un moment, Buzz l'éclair est quasiment mis en arrière-plan pour essayer de brasser d'autres thématiques qui ne fonctionnent pas plus que ça. Et qui du coup font perdre de l'iconicité à une mise en scène qui aurait dû vraiment porter le personnage. C'est ça. C'est un vrai paradoxe. C'est ça. Et puis même, même je trouve que on est quand même devant un Pixar, donc un studio d'animation qui nous a habitués à des moments où... Moi, par exemple, je regarde Alerte Rouge, il y a toujours un moment où, quand le panda rouge appara apparaît, où je me dis, putain, la fourrure... Euh... Enfin, je suis toujours impressionné par les qualités visuelles. Là, c'est beau. Il n'y a pas de problème. C'est mmh. techniquement nickel. Mais il n'y a, a rien qui, qui vient euh, complimenter cette, cette qualité technique et qui vient la... la... La et en fait, c'est la première fois, je crois, dans un film Pixar, Disney Pixar récent, où il n'y a pas un moment où je me dis « Putain, c'est vachement bien fait, en fait. » Alors, pourquoi pas, hein, ça veut dire ouais, qu'on oublie, mais... Mais, on, mais ça revient toujours à ce côté, ça aurait pu être fait en live-action. C'est toujours ce que... En fait... Parce que c'est ça aussi l'animation, c'est aussi pouvoir en mettre plein les mirettes euh, ah oui, avec des qualités techniques qu'on peut même amener. C'est même le but de beaucoup et, de films d'animation. Et là, quand, quand il le fait, il n'y a ri, absolument rien qui me dit « je suis dans un film d'animation à part l'humour ». C'est vraiment que ça. Quoi. Et c'est encore une fois très dommage, parce que je pense foncièrement qu'avec un tel projet, avec un tel personnage, et avec de telle, une telle idée, à la mmh. base, il y aurait pu y avoir moyen de, de créer vraiment quelque chose de surprenant pour le spectateur. Ça. Je te propose qu'on passe au casting. Donc on a tous les deux vu le film en VF, donc on va parler du casting en version française. Euh, donc, alors, en termes d'acting secondaire, moi j'ai surtout envie de parler de Jean Barnet qui joue donc Zerg, euh, qui est vraiment très très bon, mais lui il a une voix très charismatique et je trouve que ça porte extrêmement bien le personnage. Euh, alors Chantal Lassou et Tomer Sisley. J'ai eu du mal à reconnaître Thomas Sisley au début. Je ne l'ai pas reconnu, je ne sais pas où il est. Stylo, stylo guy. Okay. Euh, je trouve Donc, que dans a, le rôle de Moï, il y a Mickael Gregorio aussi, si Michael pas... Gregorio aussi bah, qui joue Sox. Ah, d'accord, oui, ok, maintenant tu Sox. me le dis, oui. oui. Et il rend très très bien, je trouve, en Sox, hein. il oui, a oui. vraiment quelque chose. Et je trouve qu'il arrive vra vraiment bien à jouer avec la voix du personnage, mm -hmm. parce que franchement, avec ce genre de personnage, tu pourrais vite ça ça, ça être me très fait un limité. Peu le, ça me fait un peu le même effet que, que Kian Kojandi dans Les Nouveaux Héros, où au début, quand j'ai vu la, le, le casting vocal, je me suis dit waouh. Et en fait, ça rend super bien, mais après... Je, je, on pourra dire ce qu'on veut sur le casting vocal, ça reste du Disney et on sait qu'en termes de doublage, ils sont tous. Toujours... C'est ça. Et personnellement, j'avais une très grosse crainte quand j'ai entendu la voix de Chantal Latsu au début. Je me suis vraiment dit, punaise, si elle nous fait du Chantal Latsu, ça va être la cata. Au final, non. Non, elle au est final, bien pas du tout. Elle, elle est, elle est bien. bien, elle est bien très surprenante et franchement, euh, ça fonctionne bien. On la reconnaît bien. Ah bah, ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Alors qu'elle elle, est, elle va, Chantal Latsou, Mais ça va tellement bien au personnage et elle ne fait pas trop son Chantal, son. son... Mm son personnage entre guillemets de, de... Oui, son personnage de stand-up qui est limite voilà. parfois un peu insupportable Et, et, et, et ça marche mmh. euh, Même, même je fais, parce que c'est aussi ça qui a, qu a mis en colère les fans français C'est le changement de la voix euh, de Buzz Alors à attends, base, avant... C'est adrien vous... Antoine je crois Oui c'est ça Avant euh... je veux juste parler de Lina Koudry Qui joue ouais. Lizzy Qui est vraiment bien oui. Je l'ai trouvé très bien aussi Tout en sobriété j'ai eu du mal à la reconnaître C'est dire à quel point euh, Je trouvais qu'elle se fondait vraiment dans le perso et alors là, je te lance, mais pour le coup, le choix de François Civil, perso, j'étais le dernier à y croire. J'ai vu le nom, j'ai dit... Bah moi, je oh, ne connais, connaissais pas cet acteur, en fait, donc, euh, donc moi, je, ça m'a pas perturbé plus que ça. Euh, là où j'ai eu peut-être un petit problème, c'est au tout début du film, sur la toute première scène, où il te sort des phrases, mais presque trop... Euh, écrite. d'abord de le bord de base éclair. Non, c'est un moment où il parle justement avec, euh, avec euh, merde, j'ai oublié son nom, Alisha. Alisha. Oui, c'est Alisha Hawthorne. Euh, Alisha Hawthorne. Il parle avec elle et en fait, sa phrase, elle sort pas naturellement. On a l'impression que c'est lui que c'est lu. Le, le ton de voix y est, mais le, la diction, en fait, donne l'impression qu que c'est un texte. Après, ah, moi, sur le moment, je me suis dit, Ouh là, ils n'ont pas, la... pas eu le temps de faire une meilleure prise que ça. C'est ou... bon de repréciser, je pense, que François Civil, si je ne me plante pas, c'est un de ses premiers films où il fait du doublage. Ah oui, oui, non mais après ça, il n'y a pas de problème. Donc, sur le reste du film, ça ne se, ça se voit pas. C'est vraiment juste ce... cette réplique au début, je ne saurais plus vous la citer, parce que c'est vraiment tout début, tout début, tout début du film. Et où du coup, j'étais là, je vais waouh, c'est quoi cette phrase euh... Mais derrière, moi, ça m'a impressionné, parce que je n'ai pas reconnu sa voix de tout le film. Et pourtant... François Civil a une voix très atypique. Il a une voix très particulière, un peu fluette, etc. À aucun moment elle n'est fluette sa voix dans une. Ouais. C'est saisissant de voir à quel point il est vraiment passé de "oh je suis François Civil" à "je suis François Civil et je joue". Je best pense que c'est ça qui a dû faire peur aux gens quand il y a eu le, le changement de voix, c'est que euh, Adrien Antoine avait cette voix qui se rapproche peut-être un peu plus de, de Richard Darbois, euh, et puis finalement ils ont pris François Civil. Moi, j'ai pas. Ouais, ça m'a pas choqué. Ah, moi, j'ai surkiffé. Euh... Moi, j'ai vraiment trouvé qu'il interprétait très bien le personnage et que ça rendait toute vraiment bien. De toute façon, bien. je pense que avant qu'on dise que Disney fait un mauvais doublage, il va falloir se lever tout. À contrario, euh... peut-être je pense de la VO. Il faudrait que je voie le film en VO, mais j'ai peur que Chris Evans fasse du Chris Evans. C'était l'impression donner les premières bandes annonces en VO. Bandes annonces je le, je le reconnais très bien. On le reconnaissait peut-être un peu trop bien. À contrario, là de François Civil, je le redis. Vous allez l'entendre au début. Ceux qui connaissent François Civil et qui ont l'habitude de le voir dans des films, vous n'allez pas le reconnaître du tout. Même moi j'étais en train de me dire, c'est pas possible, c'est pas François Civil, il a une voix beaucoup trop monocorde, il, est, il cherche vraiment à être trop badass, et en fait si si, c'est bien François Civil, mais ça démontre à quel point si tu veux vraiment t'investir dans un personnage, et que tu veux qu'on ne te reconnaisse pas, et que tu changes ta voix, bah c'est faisable. Il y a aussi euh, beaucoup la, la direction d'acteurs ah qui bah Forcément, pas malin beaucoup. Parce que, beaucoup. Je, je rappelle quand même que, pour, que chez Disney, quand ils font un doublage, c'est tout un process qui n'est pas du tout ce qu'il ce qu y a dans les autres films. C'est-à-dire que tu as euh, Disney Characters International qui vient euh, euh, dire voilà, il faut que vous fassiez euh, telle voix. Donc tu as Disney Characters France qui doit trouver les bonnes, euh, le bon casting et qui file le casting euh, à la personne qui s'occupe du doublage chez Dubbing Brothers parce qu'ils ne, ne travaillent qu'avec eux. Et. Euh, et c'est systématique, il n'y a pas un Disney qui se plante au niveau doublage depuis, ah bah depuis, depuis longtemps. Ça, ça, ah, ça fait, fait très longtemps, oui. Les, les, les gros plantages, ça a souvent été sur des redoublages, plus que sur des doublages. Généralement, le premier doublage d'un film est toujours nickel. Mmh. On arrive à la fin de cette vidéo sur Buzz l'éclair. Mmh. Qu'est-ce que tu en retiens J'en retiens que, bah, un peu comme... comme je, De base, je suis pas fan de Toy Story, je pense que je... je je vais, ça va être un des Pixar que je vais laisser de côté longtemps en fait. C'est un peu comme euh, comme tous les, les premiers, il euh, est une patte, c'est pareil, j'ai pas été euh, transcendé. Il a fallu attendre, je crois, euh, le monde de Nemo. Non, il y a eu Monstre, Monstre et Compagnie avant. Il a fallu attendre Monstre et Compagnie, je crois, pour que vraiment je, je saisisse ce, ce qu'est Pixar. Euh, et que je me hype vraiment dessus. Et euh, je pense que Buzz l'éclair va faire partie de ces quelques films Pixar que je vais pas beaucoup revoir, voire euh, quasiment jamais. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que bah ouais, je ne l'ai pas trouvé... Euh, je, ouais, je le trouve oubliable en fait. Et c'est dommage. <rire> parce qu'en fait, j'espérais du film qui puisse me donner un ancrage dans, dans une saga que j'ai du mal à apprécier. Je, je sais même pas l'expliquer. Hein, je ne saurais pas dire ce qui ne me plaît pas dans Toy Story. Je pense que c'est simplement l'univers qui me parle pas. Euh... Mais, mais du coup je me suis dit là il y avait peut-être moyen de faire quelque chose surtout qu'en plus c'est de la SF et j'aime beaucoup la SF aussi mais finalement c'est pas de la SF euh, dans le sens où j'entends je en plus en VO le truc s'appelle Lightyear qui ok certes c'est le nom de famille du personnage mais ça veut dire année lumière donc ça aurait dû t'emmener à d'autres endroits te ouais. faire voir et je trouve ça presque ouais il y a, y a je, je trouve que le, le film passe à côté de son truc et finalement, je, je regrette, tu vois, j'aurais préféré qu'Alerte Rouge sorte au cinéma et que lui soit sur Disney+. Euh, et ça, ça va... Je pense que ça va continuer. Si en plus, il se plante là, il est en train de bider. Il est en train de bider, ouais. Et, ça va renforcer et, le fait que... Et je euh, me dis que ça met encore un clou dans le fait qu'on bah, va sortir les Pixar sur Disney+. Surtout qu'avec la chronologie des médias, on a déjà le, le, le prochain Disney de Noël qui ne verra pas les salles de cinéma. Qui ne verra pas les salles de cinéma en France, oui, euh, ça c'est clair. Je, je, je, je valide pas le, le, le procédé, je le comprends, mais je le valide pas. Euh, il faudrait faire une vidéo entière là-dessus. Oh oui, t'inquiète, <rire> peut-être qu'on se posera un de ces cas tous les deux, et qu'on fera ça, peut une idée. Je, je, je, comprends pour, je comprends pourquoi ils le font, et pour moi, il y, y a une raison vraiment valide derrière, mais je, je, je, je valide pas parce qu'il y a... Plein de gens qu en qui en qui n'ont rien à voir avec ça. Tout à fait. Euh, mais du coup, là, on, va, ouais, là, on est en train d'enfoncer de, le clou sur euh, bah oui, en fait, ça sert à rien qu'on les sorte au cinéma, ils marchent pas, quoi. Ben, bah, ouais, non, non, mais bah oui. Bah, le souci, en fait, c'est que Buzz l'éclair est, est un film qui a du mal à comprendre le personnage qu'il veut mettre en scène, qui cherche à faire un, un film Pixar, disons, très classique, mmh. dans ses thématiques, dans sa forme, etc et on sent qu'il y a un profond respect de la part d'Angus Maclean autour du personnage ça c'est indéniable, c'est évident de le rappeler et c'est important de le préciser. mais derrière, il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent mm. et c'est très problématique devant un film où justement on devrait avoir l'impression que c'est un truc plus fort, un truc plus intense, un truc plus puissant et c'est un peu triste Ça me permet juste, on a quand même été beaucoup dans le négatif sur le film je rappelle juste l'intro quand même qui est très très bonne Oui voilà. Les 30-40 premières minutes voilà, qui sont quand même vraiment, est vraiment bien. Vraiment très bonnes, très touchantes aussi. Euh, je vous cite là-haut parce que c'est vraiment une intro à la là-haut. Tout à fait. Et euh, je, je veux quand même appuyer sur le fait que cette intro est vraiment. Voilà. Ouais. Je pense que c'est. Je trouve que justement, le reste du film n'est pas à la hauteur de cette intro-là. Et, et c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Ça aurait pu, ça aurait pu être, être vraiment sympa. Et surtout quand c'est Pixar, on s'attend. Même s'ils ont eu leurs ratés par moment, ils ont toujours euh, réussi à avoir... Ils ont toujours avoir... surmonté les, les quand même. Même s'ils même ont eu des ratés par moment, les films se tenaient bien et avaient quand même... Euh... Mais là, ouais, c'est... Tu commences haut et pff, tu retombes. Ouais. Donc Buzz l'éclair Angus McLean, Why Not vous n'avez pas grand chose d'autre à voir, mais dans le genre. Allez quand euh... même le voir au cinéma pour ouais. quand même faire en sorte qu que les Disney continuent à aller au cinéma. Mais, euh... et, mais je pense que malheureusement, <rire> mon cher Renan, peu importe ce que les gens décideront, je pense que Disney a déjà fait son choix. Et ouais. ça fait mal au cœur. Mais ça, ça. t'inquiète, on se posera un de ces quatre et puis on en parlera. Mm. Merci, mon cher Renan, d'être venu. Ben, bah, merci euh, à toi de m'inviter. Et puis, bon, bah, on se retrouvera vite, je pense. Euh, je aucune crape là-dessus. Oui. Je ne sais pas quand, mais on se retrouvera bah, vite. sur euh, Avalonia, je suppose. Oui, on verra peut-être avant, peut-être qu'on aura d'autres trucs. Ouais. qu'on aura d'autres surprises. Ouais. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et j'ai mon Sox qui est en train de gueuler. Je l'entends. <rire> Viens là, mon Sox. Ah ben en plus tu t'es barré. Viens là mon sox Viens Ben oui, viens Voilà mon sox. qui <rire> parle beaucoup trop.